Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Roblox 4 Alors aujourd'hui nous allons faire la dimension numéro 2, le beach Desert. Et c'est parti! Ok, cute! Nous allons découvrir ça ensemble, la dimension beach Desert. Petite interruption pour vous expliquer un petit détail, euh, durant le montage, j'ai vu que bah, mon rec de ma voix pendant le jeu n'était pas du tout bon, euh, on entendait trop le bruit de la ventilation du PC, euh, ça fait que pour vos oreilles la qualité audio, euh, Ben j'ai dû tout enlever et vous faire ce, cette voix euh, à part et euh, vous la mettre par dessus le montage juste que bah, pour le juste pour vous dire que bah, toute la vidéo il n'y aura pas ma voix ça sera juste avec de la musique euh, arrière et euh, j'essaierai de trouver une solution euh, pour euh, avec les prochaines vidéos sur euh, Roblox pour pas qu'on entende le PC soit j'aurai ma voix euh, ailleurs et euh, rajoute par dessus le montage soit je ne sais pas je mettrai peut être pas ma voix ou.. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment je pourrais faire pour pas qu'on entende euh, la ventilation du PC pendant l'enregistrement de ma voix que je l'enregistre sur mon téléphone avec euh, le micro-cravate qui est sur moi en tant le PC parce que quand il se met à souffler il fait un pas possible les gars voilà alors je m'excuse si il euh, n'y a pas ma voix c'est peut-être pas intéressant je sais mais je m'en excuse vraiment Sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé euh, de cette vidéo-là. Euh, si jamais vous avez des améliorations que je pourrais faire, n'hésitez surtout pas à les dire. Je vois pour améliorer ça pour les prochaines vidéos. Euh, et sur ce, je vais vous laisser liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. partager et je vous dis à la prochaine